Salut bande de Serivore et bienvenue dans ce nouvel épisode du Recap. Cette semaine, l'actualité plutôt calme à cause des Jeux Olympiques, mais on va tout même parler de Santa Clarita Diet, Quantico, Trial and Error et bien plus encore. Santa Clarita Diet nous servira sur un plateau plusieurs guests de qualité en saison 2. Parmi eux, Joel McHale de Community et Gerald McRaney de This Is Us. Michael incarnera Chris, un agent immobilier de Santa Clarita, qui est marié à Christa, joué par Maggie Lawson de Psyche. Selon les descriptions officielles des personnages, le duo est une version plus réussie, plus agressive de Sheila et Joel. Etun incarné par McCroney, quant à lui sera un colonel de l'armée à la retraite, intimidé par Joel. Zachary Knighton de Happy Endings apparaîtra également sous le nom de Paul, le descendant glacial des ancêtres serbes qui ont été chargés de poursuivre la vérité sur les morts vivants, peu importe qui ou quoi se dresse sur leur chemin. Le coup près est de nouveau tombé à Quantico, ABC a confirmé que O'Janu Ellis, qui incarnait l'ex-sous-directrice Miranda Shaw, ne reviendra pas pour la troisième saison de la série. Ellis a décroché un rôle dans le drama de CBS Chiefs, qui explore la vie professionnelle et personnelle de trois femmes différentes, chacune chef de police à Los Angeles. Pour ceux qui suivent, le licenciement maintenant officiel d'Elise porte le nombre de départs de Quantico à 3. Elle rejoint Paul Tussi et Yasmine Almassari. Les départs font partie d'une révision créative plus large sous le nouveau showrunner Michael Setman qui chercherait à rationaliser le récit complexe de la série. Bill Gates a été invité en tant que guest dans un prochain épisode de The Big Bang Theory. Le milliardaire fondateur de Microsoft apparaîtra en tant que lui-même dans un épisode qui sera diffusé en mars. Quand Penny accueille Gates au travail, les garçons feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le rencontrer. Les nouveaux épisodes de The Big Bang Theory reviennent le 1er mars sur CBS. Christine Chinoves succédera à John Lightgo dans la seconde saison de la comédie d'anthologie Trial and Error sur NBC. Elle jouera un nouveau personnage central accusé de meurtre dans un arc de la saison, semblable à Larry Anderson dans la saison 1. Tinoves jouera Lavinia Peck-Foster, la première dame d'Ispeck, une grande dame plus grande que nature, du moins dans son propre esprit. Elle est une héritière excentrique, connue pour ses tenues flamboyantes, ses grands chapeaux et son chat chauve Fluffy, qui n'a pas quitté les limites des jardins de Peck depuis des lustres. Lavinia fait appel à Joss Eagle et ses associés pour la défendre, après avoir été attrapée avec son mari Edgar dans une valise à l'arrière de sa voiture. La première saison de The Dangerous Book for Boys sera diffusée à partir du 30 mars sur Amazon. La série raconte l'histoire d'une famille bourgeoise qui fait face à la mort subite de leur patriarche bien-aimé, Patrick, un inventeur fantaisiste qui a touché la vie de tous ceux qui l'ont connu. Dévastée, sa famille trouve l'espoir dans un guide qu'il a créé pour ses fils. Je suis La cinquième saison de Silicon Valley sera diffusée à partir du 25 mars sur HBO. Rappelons que T.G. Miller n'en fera pas partie. La série se concentre sur cinq jeunes hommes qui ont fondé une start -up dans la Silicon Valley. Don't worry, she'll never be happy. I honestly think that the only reason she got pregnant was to shove it in my face that I'm not working hard enough. Oh. Or getting pregnant for that matter. There. Sorry, in your vagina or ovaries. Netflix a choisi la date du 13 avril pour le lancement de son remake de Lost in Space. Selon Netflix, le nouveau Lost in Space se déroulera 30 ans plus tard, la colonisation dans l'espace est maintenant une réalité, et la famille Robinson est parmi ceux testés et sélectionnés pour se faire une nouvelle vie dans un monde meilleur. Mais quand les nouveaux colons se retrouvent brusquement arrachés en route vers leur nouvelle patrie, ils doivent forger de nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement étranger dangereux à des années-lumière de leur destination d'origine when this world can no longer serve that purpose. Another planet, another colony, another chance. The rest of human history Enfin, la première saison de Barry sera diffusée à partir du 25 mars sur HBO. Un gage du Midwest s'installe à Los Angeles et se fait prendre dans la scène théâtrale de la ville. Bravo. I just saw you go to a place tonight I have never seen before. Okay, I see you're still in that place. I'm gonna leave you to your process. They can wait till Monday. HBO renouvelle Crashing et High Maintenance pour une troisième saison. Elles seront diffusées début 2019. La BBC et Netflix renouvellent Requiem pour une seconde saison. La série raconte l'histoire d'un enfant qui a disparu mais dont rien n'est vraiment comme il semble. Il est prévu que la série se termine au terme de cette seconde saison. Everything Thugs est renouvelée pour une seconde saison par Netflix. Elle devrait être mise en ligne en février 2018 alors que la première saison vient tout juste de sortir. Le récap c'est fini pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant tu peux en lire plus sur le t'abonner, poser ton pouce et laisse moi dans les commentaires le nom de la série doit tirer la musique de fin. La semaine dernière c'était Beyond, bisous bisous.